Hello, moi c'est Géraldine, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai euh, trois enfants, je suis maman de trois enfants et je suis coach en simplification de la vie pour les mamans. Alors ce que j'ai le plus aimé en travaillant avec Lingen, c'est ses valeurs. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a des valeurs fortes et pour qui euh, la vente est fondée sur euh, l'esprit de service et en fait moi ça m'a rejoint parce qu'à la base je suis travailleur social, je fais éducatrice spécialisée de formation et lorsque je me suis lancée dans mon activité indépendante dans le fait de vouloir accompagner les mamans qui étaient un peu dépassées par leur quotidien mais arriver à vendre mes services pour moi c'était un cap énorme à franchir et c'est ce que Lingen m'a aidée à faire et c'est vraiment ça que j'ai apprécié du coup dans, dans, son, dans son accompagnement ce qui m'a aussi énormément plu c'est toute la dimension communautaire l'aspect de groupe, le fait d'être être, euh, on n'est pas tout seul dans, dans le navire et en fait il y a toute une équipe qui est là et tous les autres membres du groupe euh, à chaque rendez vous ça a été l'occasion d'avoir des soutiens précieux des idées des conseils on ne se sent pas tout seul et ça c'est vraiment puissant pour arriver à garder le cap et arriver à garder euh, la motivation voilà et euh, les résultats que ça m'a apporté, euh, ben, tout simplement j'ai réussi à trouver mes premières clientes en premium et ça et ben, c'était quand même une sacrée victoire pour moi et ça m'a aussi apporté beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance euh, dans ce que, ce que je faisais. Euh, dans le fait que ça a de la valeur, ce que je pouvais apporter à ces mamans, que ça pouvait avoir un impact et transformer leur vie. Et je, vraiment, j'ai pris confiance en ça. Et, euh, et ce qui m'a le plus apporté aussi, c'est qu'en fait, ça a été un gros, gros soutien, autant l'ingaine que le groupe dans les moments vraiment de... Euh, plus difficile dans les moments soit de, de fatigue, de démotivation, soit dans les moments où il voilà, y, y a toujours des moments où on perd un peu, un peu espoir, et en fait, Lingan il est là pour nous rebooster, nous donner des idées concrètes pour aller de l'avant. On reste jamais sur place, on n'est jamais dans l'immobilisme, on passe toujours, toujours, toujours à l'action, et ça, ça a été extrêmement précieux pour moi. Voilà. Euh, Est-ce que je recommanderais, euh, je recommanderais vraiment à d'autres coachs, à d'autres formateurs, thérapeutes de travailler avec Lingen euh, Parce que euh, vraiment c'est quelqu'un de bien. Et dans le milieu du marketing, euh, euh, ben, sincèrement c'est rare de trouver quelqu'un avec des fortes valeurs, avec une éthique. Et, euh, et puis quand on est coach, quand on a envie d'accompagner les gens, quand on a envie vraiment de, de pouvoir les accompagner à transformer leur vie, on est rempli de bienveillance et, euh, et je sais que franchir ce cap de la vente quand on a ce cœur là c'est pas évident, mais Lingen il le fait avec beaucoup de tact, beaucoup d'authenticité et ça c'est ce que j'aime aussi chez lui c'est quelqu'un de vrai, voilà, c'est pas quelqu'un de faux et, et il, il ose être authentique et il ose aussi être vulnérable et ça c'est extrêmement précieux comme qualité alors euh, n'hésitez pas foncer.